Jetons un coup d'œil sur le processus de révision par les pairs, un passage obligatoire pour la publication d'articles scientifiques. D'abord, le chercheur fait des expériences, des recherches. Il cherche ensuite son collègue d'écrire un article à partir des résultats de recherche. Une fois cet article écrit, il est envoyé à un éditeur de revue savante, qui va en faire une première lecture pour établir si il correspond aux critères d'admissibilité, grosso modo ce qui est généralement publié dans la revue en question, donc est-ce que le sujet est bon, est-ce que la longueur de l'article est suffisante, trop longue, pas assez longue, etc. Si l'article remplit les critères, il va être envoyé à un comité de révision, ou comité de lecture, c'est-à-dire d'autres chercheurs du domaine qui vont en faire la lecture et vont suggérer des modifications ou vont suggérer de rejeter l'article pour différentes raisons. Une fois que les commentaires de réviseurs vont être retournés à l'éditeur, celui-ci va les faire parvenir à l'auteur pour qu'il soit adressés, donc pour que l'auteur fasse les corrections nécessaires à son article. Les modifications, une fois faites, l'article va être retourné à l'éditeur, qui va y ajouter euh, de la mise en page, euh, ce genre de choses-là, et va le publier dans sa revue scientifique. C'est un peu la fin de l'histoire. Donc, ce que cette histoire-là nous permet de mettre en évidence, c'est les trois différentes versions de l'article scientifique. La première version, c'est celle qu'on appelle le « preprint », ou la prépublication pour le mettre en français. Ça représente l'article dans son état avant qu'il soit envoyé au comité de révision. Donc, la première fois qu'un auteur va envoyer son article à l'éditeur, cette version-là, on l'appelle la preprint. print Il y a le post-print qui est l'article avec le contenu dans sa version définitive, donc après qu'il ait passé le processus de révision par les pairs et une fois que les modifications ont été apportées au manuscrit. C'est la version qui est approuvée pour publication par l'éditeur, mais sans la mise en page de l'éditeur. La dernière version, celle qu'on appelle la pub-print ou la version définitive ou l'article en soi, c'est l'article publiées dans la revue scientifique, donc avec la mise en page de l'éditeur et toutes les corrections apportées. C'est important de pouvoir faire la distinction entre ces trois versions-là et de garder une copie bien identifiée de chacune d'elles. La raison est qu'il est souvent nécessaire de rendre disponibles différentes versions de l'article à différents endroits pour pouvoir satisfaire aux politiques des organismes subventionnaires, aux politiques de votre propre université et pour satisfaire aux contrats avec les éditeurs.